Et yo tout le monde c'est Eridil, on se retrouve pour une vidéo compilation des journaux audio Spartan de Halo Infinite Alors avant de commencer de chercher ces journaux audio, petite explication sur leur fonctionnement et le choix qu'on a fait pour les classer Alors les journaux audio c'est compliqué à classer sur Halo Infinite pour plusieurs raisons Déjà ils ne sont pas sur les cartes, les zones ne sont pas nommées et on ne peut pas relancer les missions comme on le veut il faut aussi savoir que les fichiers audio de l'UNSC sont en fait scindés en deux catégories. Les fichiers audio UNSC ainsi que les fichiers audio Spartan, qui ont tous deux une logique différente. Pour autant, ils ont un compteur qui est commun sur la carte. Alors, une fois ceci expliqué, quelle est la logique des fichiers audio Spartan Eh bien, les fichiers audio Spartan sont classés en cinq catégories. Évacuation, chute de l'anneau. Rêverie, représailles et dispersion. Il faut savoir que pour chaque série, par exemple évacuation, les 7 fichiers audio vont être à 7 emplacements prédéfinis. Et c'est donc beaucoup plus facile de trouver les derniers fichiers audio manquants quand on les recherche par série plus que par zone. Ceci dit, on ne peut pas chercher un fichier audio précis puisque les séries se débloquent dans l'ordre de la narration et pas dans l'ordre de la découverte. Donc vous débloquerez toujours le premier fichier audio d'évacuation, puis le deuxième, puis le troisième. Donc il n'y a pas d'emplacement absolu pour tel ou tel numéro de telle ou telle série. Il y a uniquement des emplacements de fichiers pour telle série. Dernière précision, il y a une logique au niveau de l'ordre de découverte des séries. Par exemple, la série évacuation se passe essentiellement sur la première île du jeu, puis chute de l'anneau sur la deuxième, rêverie sur la deuxième aussi, il me semble, puis on passe sur la troisième île, puis la quatrième île, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en fonction de la série que vous voulez compléter, il est assez facile de déduire à peu près dans quelle zone du jeu vous allez devoir chercher. Enfin bref, les fichiers audio il n'y a rien d'expliqué, ça a l'air très compliqué, mais en fait il y a une vraie logique derrière, et les classer par série c'est le meilleur moyen de trouver ce qui manque à la fin, puisqu'en les classant autrement, eh ben, on s'en sort absolument jamais. Alors premier fichier audio de la série évacuation, c'est le seul qui est ratable, ça se passe tout en haut du grand ascenseur que l'on prend au début de la première mission, une fois que vous arrivez en haut, il est juste en face de vous, il est Très facile à attraper. On enchaîne avec un autre fichier audio assez facile à attraper. Il est juste derrière la base Golf qui est la première base que l'on prend dans le jeu. Second fichier audio qui n'est pas très loin d'ici. Il y a une escouade de Marines à aller sauver. Vous allez tout droit à l'est et vous allez tomber sur le fichier audio qui est sous une corniche, sous la montagne. On va ensuite du côté de la base Foxtrot. Il est juste au nord-ouest, vraiment pas loin de cette base, près du cadavre d'un Marines. Et vous allez trouver le quatrième fichier audio de la série Évacuation. On continue au nord-ouest, il y a une armurerie Mjolnir. Ça se passe juste à l'ouest de cette dernière, au niveau de la bordure de l'anneau, il y a un magnifique panorama, encore une fois à Marine Smore, et il y a le fichier audio juste à côté. On enchaîne avec le sixième fichier audio, qui n'est pas du tout dans le même coin, il va falloir monter en haut de la grande montagne qu'il y a au sud de l'île du Sud-Ouest, et il va être tout en haut de cette dernière, encore une fois à côté de reste d'un campement de l'UNSC. Et enfin, dernier fichier audio de la série évacuation, il y a l'escouade Starlight tout au sud de l'île. Il y a au niveau euh, du campement un fichier audio sur un sac de couchage. On enchaîne avec la série de fichiers audio chute de l'anneau. On va aller au sud-est de l'escouade Starlight qu'il a fallu sauver. Il va y avoir un fichier audio qui est tout au bord de l'anneau. On va ensuite passer sur l'île du nord-ouest, il y a une base de l'UNSC, on va monter un petit peu au nord de cette dernière et on va trouver le second fichier audio de cette série. On va bifurquer à l'ouest, il y a un petit bout d'anneau qui est séparé du grand îlot du nord-ouest, il va y avoir une carcasse de Warthog et non loin de cette dernière le fichier audio qui vous attend qui n'est pas très très compliqué à trouver. On va ensuite partir au nord, et il va y avoir un espèce de petit ruisseau, avec un tout petit campement de l'UNSC à côté, et surtout un fichier audio qui est posé à côté. Et on part au nord-ouest en suivant ce ruisseau, qui va nous mener tout droit au fichier audio suivant. On remonte un peu au nord pour tomber sur le fichier audio suivant qui est de l'autre côté d'une base Paria et qui est juste en contrebas d'une grosse structure Forerunner. De l'autre côté de la base Charlie qui est juste à l'est, on va continuer de partir vers l'est pour tomber sur le fichier audio suivant posé sur une caisse. Enfin, dernier fichier audio de la série Chute de l'anneau, il va falloir aller au pied de la très très grande montagne juste au nord à côté d'une escouade qu'il faut sauver, il y a un pélican écrasé et dans ce pélican il y a le dernier fichier audio de la série. On passe à la série Rêverie, le premier fichier audio va se trouver en haut de la grande montagne au niveau de l'escouade Fox Sound qu'il faut sauver. On remonte au nord, il y a la base avancée, bravo, on continue encore une fois au nord en suivant le chemin et sur la gauche il va y avoir une montagne avec sur le flanc de cette dernière un sniper de posé avec un fichier audio juste à côté. On va bifurquer vers l'ouest, au nord de la mission site de fouille il y a une espèce de no man's land avec euh, le sol qui est carbonisé et on va trouver le fichier audio perdu un petit peu au milieu de tout ça. On part plein nord, on se rapproche de l'avant-poste Trémonus, il y a plusieurs nacelles qui ont la même tête que les nacelles d'ALOCE qui sont écrasées, et dans l'une de celles-ci il va y avoir un fichier audio. On va se diriger vers le nord-ouest, on se rapproche encore plus de l'avant-poste Trémonus et de la frégate écrasée, dans les débris de cette dernière on va pouvoir trouver un autre fichier audio. Dernier fichier audio de la série Rêverie, on va cette fois-ci partir sur l'îlot central où se déroule la mission du jeu avec les trois canons. Au sud de l'objectif de la mission Pelican Down, ça va être encore une fois dans des débris de vaisseaux, on va trouver le sixième fichier audio. On attaque la série de fichiers représailles. Ça se trouvait dans la très grosse épave de vaisseau. On va pouvoir entrer dans une cabine et attraper le premier fichier de cette série. Mmh. Toujours dans le même coin, il va encore y avoir... Un fichier audio toujours sur des épaves. On va partir cette fois-ci un petit peu à l'est et va être tout simplement posé sur l'épave. On part au nord-est, au niveau d'un des trois canons de l'île. Un petit peu à l'écart, il va y avoir encore une fois des débris d'un vaisseau. On va rentrer dans ces débris et on va pouvoir trouver... Le troisième fichier audio de la série. Pour le quatrième fichier de la série, on va monter en haut de la montagne de l'îlot central. et Il va y avoir un sniper modifié de posé avec, juste à côté de ce dernier, un fichier audio. Les derniers fichiers audio de la série vont se trouver sur l'îlot sud-est de la carte. Au niveau de la base avancée Lima, on va partir au sud en suivant la paroi on va tomber sur le cinquième fichier audio de la série. On va partir au nord-est de l'île, pas loin de la base avancée November. On va partir au niveau du Grand Lac et il va y avoir une île avec dessus un fichier audio. On passe au septième fichier audio de la série. Il va se trouver au niveau de la grande tranchée qui est à la base des pylônes qui mènent à l'auditorium silencieux. Il va falloir se laisser tomber sur une plateforme en contrebas pour y accéder. Enfin, dernier fichier audio de la série, il y a une cascade avec un plan d'eau au-dessus du crâne œil noir eh bien, au bord de ce plan d'eau, vous allez pouvoir trouver le huitième fichier audio représailles. On attaque enfin la série de fichiers dispersion, on va partir au nord par rapport au précédent terminal. Il va y avoir une crevasse menant à une grotte, on peut y accéder autrement, mais la crevasse est une manière d'y accéder, et on va tomber sur un camp de l'UNSC avec un journal audio. On va partir au nord-ouest en laissant sur notre passage la spire, il va être en haut d'un bout de terre flottant euh, vraiment en hauteur, je vous conseille d'avoir un wasp pour ce dernier, tout en haut il va y avoir le fichier. On part au sud-ouest jusqu'à rencontrer une épave de pélican, à proximité de cette dernière il va y avoir un fichier audio supplémentaire. On va partir au sud-ouest pour rencontrer un autre pélican éventré, et à proximité de ce dernier, un fichier audio. On va partir plein-est, enjamber le gouffre, il y a une cascade avec à proximité de cette dernière, un fichier audio à flanc de paroi. On continue à l'est pour arriver dans la zone marécageuse, à côté d'équipements de soldats, on va trouver le fichier audio. On va partir direction sud-est en laissant la base avancée de Juliette sur notre passage. Il y a une falaise et en haut de cette dernière, un fichier audio supplémentaire. On continue au sud-est en laissant de côté la base avancée Kilo en continuant jusqu'à la spire. Il y a des bois et une petite crevasse dans laquelle va se trouver un fichier audio. On part plein ouest, il y a une plateforme très en hauteur avec en haut de cette plateforme un fichier audio en plus. Et dernier fichier audio de la dernière série, on va aller au niveau de la spire qui est au sud-ouest. Alors je vous conseille très fortement d'avoir un wasp pour attraper celui-là. Il y a une petite plateforme en contrebas où le fichier audio va vous attendre bien sagement. Et normalement vous devriez être en position de tous les fichiers audio de Spartan de Halo Infinite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, et bien entendu, vive l'eau